Bah, malgré le fait d'en être très très honoré, ça démontre juste que quand on veut, on peut y arriver. Et chez Simi Immobilier, on est tous très déterminés. Donc c'est pour ça qu'on fait partie des 10 meilleures agences du réseau aujourd'hui. De toujours prendre du plaisir, tous les matins en se levant, à chaque fois qu'on vient au travail, pour moi, c'est l'essence même de la réussite, le plaisir. Avant tout, il faut savoir rester humain être bienveillant, à l'écoute de ses clients, et surtout rester très authentique dans ce qu'on fait. Et bien bah, ça sera de recevoir une notification avec 5 étoiles jaunes et un bon avis client. Bah, pour vous donner les conseils pour performer, il n'y a pas de secret, il faut venir chez Sim Immobilier et on vous dira tout